Et les trois du ciel. Reconnaissance, mon père. pour ce que tu n'as point cessé de faire pour nous. Seigneur, tu nous as visité ce dimanche, tu nous as fait des grandes choses, mon Père. Tu as confirmé, Seigneur, la parole de tes envoyés, parce que tu es le Dieu fidèle à ta parole, tu fais si ta parole vous l'accomplir et l'exécuter. Seigneur, aujourd'hui, nous venons au oh, Père en signe de reconnaissance de ce que toi tu as fait pour nous, Tu nous as délivré, tu nous as libérés, qui libéré. nous a franchi, qui nous as guéris, Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, Satan s'agite, Satan s'acharne sur nous, éternel, parce qu'il sait ce que nous avons, mon sauveur. Abandonne-nous la grâce, mon Dieu, de pouvoir réellement fixer le regard vers toi, de nous accrocher à toi, Seigneur, parce que tu es révolte notre délivrance, notre Dieu. Bénis soit ton nom, notre Père, parce que ce soir encore, tu es là, notre Dieu, pour nous faire du bien, Seigneur. Nous avons tout abandonné, mon Père, se rendu de nos maisons, Seigneur, abandonné au travail, mon Père, pour venir en ce lieu afin de t'expliquer, de nous parler. Seigneur, tu es celui qui ne prend jamais au Dieu, Seigneur, qui ne fait jamais défaut à ta parole. Seigneur, ce soir, nous voulons, Seigneur, entendre votre notre voix. Viens nous parler, mon Père. Viens nous consoler, Seigneur. Viens nous sanctifier, oh Dieu. Viens étant de ton grand puissant éternel et toucher et délivrer celui qui en a réellement besoin. Tu connais les yeux de mon Père les besoins de ma soeur, Seigneur. Nous, nous savons, Seigneur, notre Dieu, que Dieu, le Dieu puissant, les amènes. Que Le Dieu qui relève et qu le dit, Seigneur, Dieu, il n'y a pas de Dieu, ça à toi. joie. et réponds nous Dieu, nous Père. Pierre et au Dieu, nous oh, élever dans les autres Seigneur, afin, au oh, Dieu puissant, de pénétrer réellement, Seigneur, dans ta présence, mon Dieu. Et relâche de toi, tu fait en ta présence, mon Père. Merci, parce que tu nous as accueillé. Seigneur, Quand ça nous a lavé, ton ça nous a purifié, ton ça nous a oh Dieu, la possibilité, le livre accès dans ta présence, mon sauveur. Accorde-nous ta grâce, notre Dieu. Le père que nous venons écouter, nous parler. Viens, Seigneur, parler à nos cœurs. Viens parler à nos âmes, Seigneur. Viens encore nous toucher, Seigneur. Viens encore nous réveiller, nous secouer. Parce que nous en avons réellement besoin. Les temps sont fortement avancés, Seigneur. Les jours sont mauvais, Seigneur. Mais nous savons, Éternel, mon Dieu. Il y lumière, elle doit briller, Seigneur. Visser les pour nous, nous étions, Seigneur. Toi, tu as fait briller ta lumière, mon père. Afin que nous puissions bien dans les ténèbres, mon sauveur. Toi, dis que ton peuple ne sera plus. Jamais dans la confusion mon sauveur, merci parce que nous ayons bénéficié. Ainsi nous voulons marcher à la clarté de ta vie, mon Père. Bénis ton serviteur, mon Dieu, dans la bouche est qu'elle nous entend nous parler. Seigneur, je remets tout ce de tes mains, mon Père. Viens, Seigneur, accomplis ta volonté pour nous ce soir. Bénis mon frère, bénis ma soeur, ceux qui sont en connexion. Que les mêmes, même de l'histoire soient accordés, Seigneur. Merci pour et les grands chants. Merci pour la louange, mon sauveur. Merci pour l'adoration, mon Dieu parmi nous Seigneur, nous ne regardons pas aux hommes mon sauveur, nous ne regardons à toi Seigneur, c'est toi qui règnes nos bien Seigneur, c'est toi qui fais sauter les écarts de nos yeux, c'est toi qui brise les chiens mon sauveur, c'est toi qui libère les familles mon Dieu, c'est toi qui libère les prisonniers mon sauveur, oh le prochain jour de la croix, Seigneur, de vises pas les filles, les sois chassé de ce au Père le nom de Jésus-Christ Seigneur. Bénis Seigneur, je dis le nom. Bénis notre frère, bénis bénédiction. habit de nos A toi la gloire, à toi la puissance à toi, majesté. On le contrôle de Dieu, Seigneur. C'est vers ce riche, bénissons mon père. Que ton Saint-Esprit se meure encore ce soir. Parmi nous, mon sauveur. Touche encore même le cœur le plus insensible. Même le cœur le plus expériment, mon Dieu. Tu en es capable, mon Seigneur. A toi la grâce, mon Dieu. Nous approchons le soir, avec les cœurs sincères, avec des cœurs reconnaissants. Que toi, notre Dieu, tu es là. Tu es là pour nous bénir, Seigneur, et pour nous faire du bien. Nous considérons les amis, Seigneur. Il les servent de moi, c'est mon sauveur. Tu en prends soin, Seigneur. À ton peuple, plus de raison, notre Dieu. Toi, notre Père, nous n'avons pas soin de nous, Seigneur. Nous avons confiance en toi Éternel. A règle. À ton sens pour vos Dieu. Tu es le réveillé notre secours. Tu es le j'appelé de la vitesse. Sois loué, notre Dieu. Sois exalté à jamais. Dans le nom merveilleux de notre Seigneur et de notre Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prier vos pères. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Nous le de psaume au chapitre 62. Psaume chapitre 62. Psaume chapitre 62. Nous lisons la parole du Seigneur. Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Amen. De lui vient mon salut.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 Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de Lui vient mon espérance. Oui, c'est Lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Sur Dieu repose mon salut et ma gloire, le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. En tout temps, peuple, confiez-vous en Lui. Répondez vos cœurs en sa présence.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 j'ai entendu ceci, c'est que la force est à Dieu. Amen. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Amen. Amen. Amen. Oh oui, encore, encore une fois, Seigneur. pour moi, parce que tu es vivant, c'est des bonnes d'abord, comme à encore ce soir. Non seulement ce soir, mais plus de notre vie, Seigneur. On va commencer encore dans la mon bébé, de ce encore de pouvoir agir, Père. afin que nous soyons affermis encore dans la foi, mon bébé, de ce et considérons certainement que Dieu sait que tu essaies de faire parmi nous, mon bébé, de Nous te remercions pour mon Dieu pour notre seigneur moi, parce que tu as eu vraiment compassion de chacun de nos pères. Merci réellement pour ta présidence. Merci, aussi, merci réellement aussi pour ton amour, mon bénémoine personnes. Merci encore pour ta puissance, mon Seigneur. Merci vraiment pour tout ce que tu as fait, pour ce que tu fais encore aussi pour les mêmes personnes. Car notre âme a vraiment trouvé un lieu de refus, mon bénémoine Père. Dieu est vraiment précieux pour chacun de nos personnes. Saint. Oh Dieu, pour cela, ce qui te fait connaître, mon bénémoine, Père Timissant, qui ont trouvé grâce devant ta face, mon bénémoine Seigneur. Louange et au pleurant à toi encore ce soir, Père. Mais... Oh combien nous sommes heureux, Père Timissant, de nous retrouver encore ce soir encore dans ces lieux, Père. Oh Dieu, nous comptons les jours qui nous restent, mon bénémoine Père Saint. Oh nous réalisant combien c'est une grâce pour nos Père Saint, d'avoir le plus qu'un temps pour pouvoir réellement te chanter, te louer et aussi la d'aggrave aussi d'entendre aussi de ta parole à toi frère Béni soit ton Seigneur, glorieux mon bénévole Père au oh Dieu, et la grâce nous avons trouvé devant ta face dans cette terre, mon bénévole Père au Dieu, d'être là pour toi Seigneur, béni soit ton Seigneur, merci encore pour cette grâce béné Fère, oh chœur, mon bénévole Père au Dieu, pour le chant de qui sont montés devant toi, les grâces, mon Père, et aussi la fin de la encore ce soir avec mon coeur, hein. nos cœurs, Père, nos âmes aussi les devant toi, mon bénévole Père au Dieu, loué soit ton Seigneur encore, pour les chants de l'éternu, Père, oui c'est encore dans le plaisir de ton compléter aujourd'hui, mon Père, tu es réellement précieux pour nous, Bénis chacun de nous encore ce soir, et nous prions pour tous nos frères et sœurs qui sont aussi en connexion à différents pays faire mm. Et nous allons en encore ce soir, mon sauveur. Ils sont aussi bénis et gardés, protégés par toi. Car nous sommes heureux dans ta maison, de mes personnes. Nous avons aussi prié. Oui, au nom du, du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que son Saint-Nom soit béni. Amen. Que soit glorifié. Que vous pouvez nous asseoir. Pour son amour et ses grandes compassions à, à son nom C'est vrai, comme ce heureux, croyant qui était là au temps de Début des qu'à l'estat, vous pouvez dire effectivement que, sache au roi, je crois que c'était notre roi, effectivement, que sache au roi que notre Dieu est capable. Amen. Nous, nous avons ce Dieu qui est capable, Amen. qui fait réellement une chose au-delà de de l'homme parce que il est vraiment vivant nous sommes heureux parce que nous avons la grâce de pouvoir savoir que nous lui appartenons Amen. Et que nous réalisons aussi dans notre marche que nous sommes vraiment le troupeau de son pâturage, que sa main qui sont Oh, comme nous l'avons entendu, si vous pouviez aujourd'hui entendre sa voix, Amen. nous le remercions de ce qu'il nous parle, et que de nos oreilles nous puissions aussi entendre aussi sa voix, et que nos cœurs nous puissions répondre effectivement à, à sa voix, à l'obéissance, à, à, à sa parole. Et nous le sublions aussi de tout notre cœur, de nous tenir par sa main, afin que nous puissions avancer avec lui tout au long de cette année entière, non seulement tout au long de cette année, mais si nous accordons encore la grâce de pouvoir voir les jours à venir, que le Seigneur nous aide à être avec nous. Nous le sublions parce qu'il est le Dieu de sa parole, il nous a fait cette promesse à nous qui sommes des croyants. Amen. Il a dit ceci que voici, je suis avec vous tous les jours. Et c'est tous les jours jusqu'à la fin de temps. Et c'est tous les jours là, je voudrais que ça soit tous les jours aussi pour moi. Où j'ai la grâce que ces dieux me tiennent par la main, pour pouvoir me conduire. Et que moi, en marchant aussi tous les jours, je ne puisse compter que sur sa grâce et son soutien, et son secours. Comme nous pouvons toujours les, les, les lire et les voir dans les le saintes Écritures. C'est parce que la parole de Dieu est la vérité, et lorsqu'elle déclare les choses, les choses sont vraies, lorsqu'elle plonge effectivement le regard dans le cœur du croyant. C'est lui qui a, qui a cru et qui n'est pas resté limitrophe. Parce que c'est vrai, on peut arriver à pouvoir dire « Je crois en Dieu parce que je suis dans le problème. Je crois en lui, vraiment, je crois en Dieu, je suis point en Dieu. » Et puis quand ton problème est solutionné, mm -hmm. Dieu est laissé de l'autre côté. Mm -hmm. <rire> mais mais celui qui se plonge effectivement dans, dans la foi, dans la parole, et qui croit vraiment en lui, il a vu d'abord sa main puissante agir, et il a réalisé l'importance de pouvoir la voir tous les jours de sa vie. Il s'y accroche. C'est mm pourquoi -hmm. on pouvez voir quand le Seigneur, lorsque... Ce jeune homme riche est venu vers lui, il a dit, bon maître, euh, il dit, mais pourquoi tu m'appelles bon, il y a de bon que Dieu seul. Il dit, mais que puis-je faire donc pour avoir la vie éternelle, parce que je vais vraiment vivre éternellement. C'est jeune homme était riche, et puis il le regarde, et il dit, mais voilà, hein, c'est que la parole de Dieu dit, oui, mais j'ai fait tout cela. Et il dit, mais voilà, va vendre tout ce que tu as. Qu'est-ce qu qu'il faut faire maintenant Et suis-moi. La partie la plus importante, c'était de le suivre. Amen. Donc, va voir ce que Dieu a. Tu peux te dire, mais maintenant, maintenant, viens et suis-moi. Mais il a crié à Dieu jusqu'à un certain niveau. Mais il dit, maintenant, viens maintenant et suis-moi. Et c'est ça ce que Dieu attend. De cet homme, de cette femme, qui ne croit pas en lui simplement parce qu'il attend Dieu dieux la bénédiction, qu'il attend Dieu parce qu'évidemment. Hein, euh, et quand je me donnerai à lui, euh, tout va tellement très bien pour moi, alors que je suis euh, sans, sans problème, effectivement, ainsi. Non, un homme, une femme qui croit en Dieu de tout son cœur et qui l'aime, effectivement, parce qu'il est son Dieu, et qui réalise aussi que c'est une grâce, non seulement de croire en lui, de l'aimer, mais aussi de souffrir pour lui. Donc le chemin de croyant véritable, effectivement, qui aime Dieu, c'est que cet homme il aime Dieu pas par intérêt quelconque en fait, il aime Dieu parce qu'il aime Dieu et puis il est conscient d'une chose que là où se trouvent les choses de Dieu, où Dieu se trouve c'est là où je, où je dois me retrouver vous vous rendez compte frère il y avait la tente d'assignation qui était là, et là puis qui était dressés. où s'est trouvée effectivement les tribus d'Israël ils n'étaient pas loin. Non, ils campaient là où se trouvait Dieu. Amen. Parce qu'il y avait des là, ici, ici. Vous voulez, j'en ai parlé ici, quatre étrées vivants. ici, six, six, trois par là, trois par ici, trois par ici, ça c'est douze en fait. Donc ils campaient là, effectivement, autour, effectivement, de ces tentes. Et c'est là que le Seigneur, lui, descendait, effectivement, dans ce qui donne sa gloire, là-dedans. Et le peuple d'Israël était toujours là. Et c'était bon. Regardez même quand quand le Seigneur a, a pu prendre euh, Pierre et Jacques, Jean, je pense, je crois qu'ils sont montés avec lui là sur cette montagne. Là. Il est arrivé sur la montagne, effectivement, là, ses vêtements, il fut transfiguré. Et qu'est-ce qu'ils virent, effectivement, en regardant eh bien, Il vit effectivement un Moïse et Élie qui leur apparurent, effectivement. Oh, alors Pierre dit, mais oh, qui est pour maîtriser. Nous ne voulons plus descendre là-bas Nous de trois temps ici, hein, que nous restons, que nous demeurons, effectivement. Prendre plaisir, effectivement, aux choses de Dieu. C'est sentir que c'est une joie pour moi de pouvoir réellement prendre part à ce que Dieu fait aux choses qui concernent Dieu. On ne peut pas supplier à, à, à un frère ou une sœur de dire, fais les bien pour ce frère, ou bien loge le frère, oui. ou bien donne la nourriture. Non oui. Ce sont des choses qui doivent. Parce que la Bible dit, exercez le spirit. Soyez hospitaliers. Ah, Amen. Amen. Donc quand j'entends simplement, je n'ai je, pas cherché à négocier, quand j'entends qu'il okay, a dit, mais, soyez hospitaliers. Mais s'il si est dit, il s'est dit parce que certains reçus, ils ont aussi des anges dans leur maison. Vous vous souvenez oui. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, j ai, j ai, j ai, je ne me sens pas obligé de pouvoir faire le bien à la personne. Je trouve cela quelque chose de bien, de faire du bien. Parce que le bien, c'est le bien. Amen. Et quand je, je sais aussi que je dois aller aussi dans la maison du Seigneur, ah, j'aime David, parce que David, il est dit avec beaucoup de... Ah, à la que Dieu te bénisse, ma mais je suis... Parce que, frère et soeur, ça ne sert à rien, ma soeur. Mon frère, de venir ici... Te sentir obligé pour ta présence, ça sert à rien. Amen. Je préférerais par contre que tu restes chez toi à la maison, que tu n'aies plus à faire. Tu dis bon, je vais quand même aller parce que je ne vais pas. Bon, non, ne faites jamais, jamais cela. Parce qu'ici, c'est pas les vitres, Non, c'est pas une église de présence. Amen. Ici, vient celui qui aime. Viens celui qui a la joie. il dit, mais je vais être là même si. Mais même si. Et oui, c'est cette personne qui dit, mais Seigneur, je vais dans ta maison maintenant parce que là où je veux m'ouvrir. Si tu me dis maintenant, prie-moi jusqu'à 5 heures du matin, je ne vais pas murmure. Je suis quelqu'un qui, maintenant dit Seigneur, c'est ton jour. Voici, je suis là pour toi. Est-ce que, est que vous saisissez Amen. David pouvait dire que je suis dans la joie Quand on me dit à moi, allons dans la maison du Seigneur. Amen. Vous savez, mon fils Jacob, vous le connaissez bien. Oui, oui. Lorsqu'il devait avoir 8 ans, et ça, ça l'a marqué toute sa vie entière. Et ben, c'est 15 jours qu'il me l'a répété, il dit, « Papa, je ne voudrais pas comprendre, de saisir que toi, mon père, tu puisses quand même un enfant de son âge. » dit, « J'étais parti en voyage missionnaire, mais je suis revenu, il était encore tout petit, là. Et puis, j'entends sa maman qui me dit, « Mais nous sommes restés, comment ça va, nous sommes bien restés à la maison. » Oui, mais nous avons eu un petit souci. C'était un mardi comme ça. J'ai je dit je dis à Jacob, Jacob, on voit l'assemblée. J'ai dit, je suis fatigué, on vient à l'assemblée. J'ai dit, Alors, j'ai dit, c'est ça que j'ai eu avec lui. C'était ces jours-là. J'ai dit, ah bon. Et j'ai l'appelé. J'ai dit, Jacob, viens hein, aussi. Je me suis mis devant la porte d'entrer avec lui. Je lui ai dit, euh, ta maman m'a dit que je voulais t'a demandé d'aller à l'assemblée avec lui. « Tu as fait « Non, non, je suis fatigué, je ne vais pas aller le zombie, etc. Alors j'ai dit « Regarde-moi un peu, dis, tu me vois non ?»« Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à lui. »« Tu vois la maison dans laquelle tu te trouves ici, tu manges bien, tu dors bien. »« Si tout ça je les ai, c'est grâce à lui. »« Je ne vis que pour lui et je ne dépends que de lui. »« Si je dois mourir aujourd'hui, je mourrai pour lui. »« Et si j'étais aujourd'hui toi, parce que un moment, on avait dit qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. » Si j'étais aujourd'hui, c'est parce que nous avons prié. Amen. Et c'est Dieu et pitié, nous a donné cet enfant que tu es. Donc tout ce que moi je possède, y compris toi, ça vient de lui. Mais maintenant, si toi tu ne l'aimes pas, alors il y a un petit problème. Comme moi, ce je, que je vous dis à 100%. Comme moi je l'aime, et que tu sens que tu ne l'aimes pas, dans ma maison ne peut pas habiter quelqu'un qui n'aime pas celui que j'aime. Amen. Tout ce que je suis, c'est lui. Alors, je suis devant la porte. Ta grand-mère habite là-bas plus bas, rue de l'étoile numéro 8. Moi, j'étais dans 4. où la police est à côté ici. Tu vas prendre tes affaires. Parce que si tu veux habiter ici, tu es censé pouvoir aimer mon Dieu. Est-ce que vous me suivez Amen. Mon fils. Il dit, si tu veux habiter ici, tu dois être en bon terme avec mon Dieu. L'aimer aussi comme moi je l'aime et se sentir bien avec ses dieux. Mais si tu ne l'aimes pas et que mon Dieu ne te dérange, la porte est ouverte, tu sors d'ici maintenant, tu vas à la police, tu dis Mon papa m'a mis à la porte et je suis sans abri. Ils vont trouver, écoutez frère, c'est pas un jeu que je dis, ils vont trouver un endroit où te placer toi parce que je t'ai mis à la porte. Si tu sens que la police n'est pas bien, ta, ta grand-mère est en bas là-bas. Tu ouvres la porte, tu descends, tu dis, « Mais non, grand-maman, je vais habiter définitivement chez toi, parce qu'avec papa, ça ne va pas, il veut plus de chez moi. » Et je lui dis, « Chez lui, à la maison. » Alors je dis, « Mais tu fais un choix. » Alors, ou tu acceptes mon Dieu de vivre pour lui, comme moi je lui ai dit, ou tu refuses mon Dieu. Le choix est là, la porte est ici, fais ton choix. Il n'avait que 8 ans, je pense. Hein. J'étais assez ferme. aussi ferme avec lui. Tu veux... Tu restes, tu ne veux pas, tu t'en vas. Il n'y avait pas de sentiment. Dieu que serre remettait moi. Ce n'était pas que j'allais pleurer mon fils en va. Non, j'étais là ferme, je le regardais. Tu dis, je ne veux pas te forcer. C'est un choix que tu dois faire toi-même librement. Eh bien oui, mon fils a fait son choix. Il dit, je vais rester. J'ai dit, tu es maintenant mon Dieu dit, Oui, oui, je vais rester. les vais en, je dis, pas, à Dieu. Maintenant les choses sont claires. Donc il faut que la personne comprenne vous sache effectivement, c'est vrai, mon frère et ma soeur, quand vous aimez tant votre Dieu, c'est tout, parce que si nous réalisons ce que c'est Dieu a fait pour nous, Amen. mon frère et ma soeur, aucun être humain sur la terre, Amen. écoutez, bien, ne peut le faire. Amen. Même si moi, j'arrive à pouvoir vous aimer, c'est pas parce que je suis bon, non. mais c'est parce que lui, il est rempli en moi. Amen. Donc l'homme qui je suis ne peut pas vous aimer, l'homme qui je suis c'est vrai, mais puisque lui, il est venu, amen. alors l'homme peut vous aimer. Amen. Alors comment ne pas être reconnaissant à ses dieux et lui dire aussi combien vous l'aimez. Parce que vous avez quand même la conscience et ayant apprécié qu'effectivement, Seigneur, même quand je me lève, je vais aller au travail. Oh, amen. Ce travail que j'ai fait là, c'est quand même quelque part toi qui veux la donner. La force que j'ai pour y travailler... Pour un patron, je vais avec beaucoup de ailes Et pour toi qui me donné la vie, qui prend soin de moi, je ne peux pas avoir des ailes pour toi. C'est pourquoi même quand j'avais des l'abus comme ça. Je pouvais laisser la syllabus, effectivement, mais, mais les jours où je devais être dans la maison de Dieu. Terminé ou pas terminé, j'y étais. Amen. amen. amen. Alléluia. Mmh. <rire> L'intelligence vient de toi. Amen. Je ne veux pas négliger d'étudier, mais quand c'est le temps de te prier, Seigneur, ton Amen. temps à toi, tu as, il faut que tu donnes. Mais je le faisais. Nous devons apprécier Dieu. Frère, oh, on, on a donné aux gens la religion, mais effectivement. Mais, bon, c'est vrai que vous m'entendez, mais frère, en fait, ce que vous ne réalisez pas, que ce n'est pas seulement à vous ici que Dieu parle. C'est vous qui écoute. Si vous entendez les témoignages qui, qui viennent de l'extérieur, vous seriez étonné. Très, très étonné. Je suis resté à Seigneur, ce n'est pas possible. Je ne réalisais pas, effectivement, qu'il y avait autant, autant de monde qui pouvait écouter ce que Dieu nous fait ici. Alors, quand vous entendez, comme ça vous concerne, parce qu'il qu y a quelqu'un d'autre, qui suit, oui, auquel Dieu est en train de pouvoir parler. Donc, c'est quelque part pour nous, effectivement, de réaliser. Cette grâce, ce degré de grâce que Dieu nous a lui-même accordé pour que nous puissions avoir le Dieu ouverts et réaliser l'importance de, de ces dieux, en fait. Et, et Dieu ne m'est pas rédévable. Il fait que, Seigneur, je te prie, alors tu es obligé de pouvoir me faire saisir. Non. Tu ne te pries pas pour que tu te sentes obligé de pouvoir me punir, mais non, mais dans ta parole, tu l'as dit. Que celui qui s'est confié à l'éternel. Alléluia. Amen. Parce que Dieu m'a dit comme ça pour que je comprenne que ce que je fais en toi, il y a toujours un résultat quelque part. Il y a toujours un il C'est lui qui s'est confié en l'éternel, dans toutes les circonstances, il ne sera jamais. Amen. Amen. Alors moi je m'accroche à ça. Je <rire> besoin de toi. Et chaque fois que j'étais toujours invoqué, parce qu'il faut invoquer Dieu d'un cœur sincère. Amen. Quand tu as un cœur sincère et droit, Dieu te répondra. Si vous me cherchiez, et tout votre cœur, moi je me laisserai trouver. Donc à ce moment-là, nous savons comment nous devons tenir, effectivement, lorsque nous nous approchons de lui et comment, effectivement, Dieu. Les nous dans le livre des Éphésiens au chapitre 4, nous allons lire l'écriture. Et puis nous oh, oui. 4, 4, Non, pas On va lire à partir du verset 7. Il y a un peu beaucoup. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée. selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est, étant monté dans, dans les hauteurs, il a amené, il a fait captive la captivité et il a fait des dons aux hommes. En qu'est-ce qui signifie Il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans la région inférieure de la terre.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 et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne soyons, afin que nous ne soyons plus nos enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans la moyenne séduction, mais qu'en professant la vérité de l'amour, nous croissions à tous égards à celui qui est le chef Christ. C'est de lui, et grâce à tout les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire sur le selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Amen. Je voudrais te dire encore merci, Père, que ton nom, pardonné, que ton nom soit béni encore aujourd'hui. Pour ton amour et ta grâce, pour ta patience et vraiment tes compassions à notre endroit. Si tu es vraiment notre Dieu. Seigneur, nous voulons vraiment t'aimer, vraiment d'un amour vrai, d'un amour profond, d'un amour sincère, qui quand nous venons à ta maison, à toi, avec beaucoup des lents de cœur, avec vraiment la joie de pouvoir être là parce que tu es là, être là parce que c'est aussi les lieux que tu as voulu que nous soyons, être là parce que c'est aussi l'endroit où tu as permis que nous puissions nous retrouver pour pouvoir avoir la communion avec toi, la communion aussi avec nos frères et soeurs. Père. Et aussi pour tous nos bien-aimés frères et sœurs qui sont aussi en connexion personne, nous prions pour eux, Père. Béni sois-tu encore, mon roi, que nous nous aider encore dans ta parole à toi, pour que nous puissions aussi recevoir, que le miette, mon bien Père, oui, nous implorons ta grâce encore ce soir. Tes remercions, c'est que vraiment tu prends soin de nous, mon Seigneur, dans tout le moins de taille, Père. Oh, pardonne-nous vraiment notre ingratitude, mon béni, mon prati, sang Béni sois-tu encore aujourd'hui. Nous ainsi pris, au nom de jésus Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Vous voyez comment le Seigneur a mis, cette merveilleux, cela, et tous les moyens nécessaires. Vraiment, quand, quand, quand Dieu dit quelque chose, c'est sûr et certain que la chose qu'il a dit doit vraiment arriver. Rien ne peut empêcher que la parole qui sort de la bouche du Seigneur ne puisse réellement atteindre réellement son objectif parce qu'il nous montre aussi de quelle manière il a même mis effectivement aussi des choses en place pour nous rassurer de tout le cœur que ce qu'il a déclaré va vraiment arriver en rapport avec son église. D'abord comme il a dit dans le Saint-Écriture, nous montrant d'abord que c'est vraiment déterminé, c'est vraiment fixé et fixé et réellement vrai que cela doit et devra s'accomplir certainement, parce qu'il nous dit, comme nous l'avons lu dans le livre des Éphésiens, que, en fait, que nous comprenons quand même depuis les temps anciens, avant même que nous puissions être là, il avait déjà ordonné ces choses pour qu'elles soient ainsi. Qu'est-ce qu'il avait dit effectivement Ce que dans le chapitre 1, nous l'avons lu avec vous, hein, nous l'avons lu autrefois, il dit, il dit. Verset 4, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et puis, nous regardons très bien au chapitre 5, il nous dit une chose, je pense, à partir de verset, quelque chose comme cela. verset 4, verset, oui, verset, Oui, verset, 4, verset, verset, verset, verset, on peut penser à verset 21, mais, « Femmes, soyez donc soumises à vos maris, comme vos seigneurs, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, enfin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. » Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » Vous avez remarqué C'est que dans le chapitre 1, verset 4, il nous dit quelque chose de merveilleux. Il dit, mais, je le encore, hein, il dit, « Et en lui, verset 4, mais en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. » Et maintenant il nous montre effectivement de quelle manière il va réellement rendre effectivement euh, euh, ceux-là qu'il a eu à pouvoir euh, prédestiner à, à être cela, comment il doit faire en ce pour qu'il soit sain et qu'il ait possible sans tâche, effectivement, effectivement, pour que nous puissions avoir l'assurance que nous qui sommes ici, et qui avons réalisé que le Seigneur nous a réellement appelés vraiment à, à cette œuvre-là, que ce sûr et certain, peu importe ce qui peut arriver, nous y arriverons. Alors il nous dit ici, dans les Saintes Écritures, ici, comme nous l'avons lu effectivement, je crois, chapitre 5, il est bien, chapitre 5, il dit, verset 25, je vais dire, encore dit, mais Marie donc, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. Donc il nous montre effectivement que oui, lui, il a aimé cette Église, même avant même qu'elle puisse être manifestée, Dieu, il a aimé cette Église, il dit, et s'est livré lui-même pour elle. Donc il, il sait. Vous avez remarqué que dans les scènes d'écriture, dans le livre de Jean, quand il a prié, vous vous souvenez, non Il a dit une parole, je vais lire rapidement cela, et puis nous révenons dans cela. Dans Jean au chapitre 17, que Dieu te Jean chapitre 17, il a dit une parole, hein, et je crois que nous l'avons lu avec vous, hein, ici. Est-ce que j'ai toujours dit cette prière-là C'est la prière que Dieu dit et il se dit, au euh, verset, euh, je crois sur verset, euh, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset, verset 17, il dit sanctifie-les par ta vérité ta parole est la vérité comme tu m'as envoyé verset 18 comme tu m'as envoyé dans le monde je les ai aussi envoyés dans le monde et, dit, et je me sanctifie moi-même pour eux afin que eux aussi soient sanctifiés par la vérité alors dans le chapitre 5 ici au verset 25 nous lisons Éphésiens, Marie dit chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'église et c'est lui vrai lui-même pour elle, afin de la sanctifier, vous suivez Amen. Afin de la sanctifier en la purifiant. Donc voyez-vous, là, il y a un travail que le Seigneur, lui, nous montre, effectivement, par la voie par laquelle il passe, effectivement, pour que l'Église soit sûre et certain que Dieu va le faire. Et voici le moyen par lequel il va donc purifier, donc sanctifier pour que cette église atteigne effectivement l'objectif d'être haut. Oh, C'est vrai, frère. Irrépré irrépréhensible, sans tâche ni ride. Donc, irréprochable. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, une église pure, et qu'on appelle effectivement une église qu'on appelle une épouse parole. Donc, c'est exactement comme Dieu est saint, donc c est, c est, cette épouse est aussi sainte. Donc, irrépréhensible, sans tâche ni ride, ni rien de Donc, c'est-à-dire que purifier, vraiment, et sanctifier, est-ce que c'est vraiment possible cette chose Une chose comme ça, ce ne sont pas vraiment des discours yeah. Non, monsieur. Non, madame. Dieu montre effectivement à quel moyen effectivement que. Et qui, qui nous ramène à comprendre que c'est la vérité, que cette église va réellement atteindre cela. C'est-à-dire que tous ceux qui font partie de cette église et, et qui sont dedans, le travail se fera pour qu'ils soient réellement 100% comme cela. Il a dit lui-même sanctifie-les par ta vérité il a Amen. prouvé effectivement le mois de sa moi, Ta parole est la vérité. Amen. Et le sang de Jésus-Christ nous sanctifie et nous purifie de tout péché. Amen. Donc il dit, mais Afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Amen. Ce n'est pas n'importe quelle parole, effectivement. Parce que ma parole à moi ne peut pas vous sanctifier. Vous comprenez mmh. okay. Il a pourvu ce moyen, parce que regardez très bien, <rires> afin que vous puissiez voir la puissance et la force de Dieu. Nous étions tous, tous, sans exception, dans, dans les dogmes, dans les dogmes. Parce que quand l'Église catholique a pris effectivement le, le devant, il a tout, il a tout euh, mis sans dessus et sans de ça, il n'y avait plus de vérité. On racontait n'importe quoi, on faisait avaler n'importe quoi, et tout le monde a cru à cela. Même, même quand les autres, c'était comme ça, on déménage, effectivement. Mais Dieu a fait une chose telle que. Toi et moi, étant dans toutes ces choses que nous croyons être vraies, qui est une puissance, Amen. qui vienne, qui te fasse sortir de là, Amen. et que tu dit, mais c'est vrai, Seigneur, ça, j'ai été baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, j'ai cru en cela, n'est-ce pas? Mais quand la parole est venue, que le baptême, le vrai, est dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, il y avait une force dans la parole, Amen. qui a fait que je sorte de là. Je puisse croire maintenant en ce baptême, malgré que tu étais baptisé. Qu Qu'est-ce qu qui a fait que tu puisses croire, alors que c'est là aussi, que c'est quand même dans la Bible aussi. Et croire qu'il était là-bas pour croire ceci. C'est la puissance que Dieu exerce effectivement au travers. Mon frère, ma soeur, le, le, le, les miracles ne peuvent pas te sauver. Non, monsieur. Non. On peut même prier pour toi. La guérison, tu l'auras. Mais la guérison ne t'apporte pas le salut. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez Amen. Il y a une chose qui peut t'apporter le salut. Et qui t'apporte le salut, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi vous entendez les saints qui ont dit, « Voici les miracles qui accompagneront mm. ceux qui auront cru ?» Et puis il dit, le Seigneur, le Seigneur, après avoir montière, il dit, je crois que c'est dans Marc chapitre 16, hein. Oui, que Dieu te bénisse. Il y a le bien, Dans Marc, il dit une chose comme ça. Il est merveilleux aussi, Marc, chapitre 16, il dit, mais. Hein Verset, verset 1, c'est dit, Marc 16, il et ils s'en allèrent, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Et qu'est-ce qu'il faisait il confirmait la parole Amen. par le miracle Il accompagnait. donc la chose qui était importante c'était donc la parole Amen. parce que la vie ne vient pas par le miracle non, la vie vient par la parole Parce ah, que vous avez dit maintenant qu'en la purifiant, en la sanctifiant en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole est-ce que le Seigneur avait dit mais, je vous purifierai de toutes vos suites." Je répandrai sur vous une eau pure. Donc il fallait que cette eau soit pure en fait. Donc, il fallait que Dieu te qu'effectivement effectivement que peu importe ce que l'ennemi a eu à pouvoir faire sortir comme grande montagne de tromperies de grande montagne de ruses, effectivement, avec tous les systèmes dans lesquels les hommes vont, effectivement, parce que l'homme y est resté pendant des siècles, et des siècles, effectivement, il est rendu systèmes, il dit, mais peu importe cela, mais la puissance réside dans la parole. Et ce que j'ai dit, effectivement, parce qu'il a dit, il s'en il dit, mais la parole qui sort de ma bouche. Il ne peut pas rentrer à moi sans avoir accompli. Donc, la puissance est dans la parole. Amen. Amen. C'est dans elle, effectivement. Et puis, comme tu dis, les miracles ne peuvent pas te sauver, mon frère. Tu peux en avoir, mais pas en corps miracle. La preuve est celle-ci les enfants d'Israël, dont tu n'as pas vu les miracles. Pendant 40 ans, ils ont même vu la main qui tombait. Ils ont même vu le rocher qui les suivait. Ils ont mis la main aussi séparé, effectivement. Mais ils sont tous morts, séparés des dieux. Pas sauvés du tout, mon frère. Mais, je suis un dans cette Qu'est-ce qu'ils ont dit oh, Vous êtes entrés, vous avez vu, ça dit, mais Dieu, il a dit cela que nous sommes. Et c'est à nous le avait si Dieu nous l'a dit, alors nous sommes plus que capables. Parce que la parole de Dieu l'a dit. Et c'est ça que l'apôtre Paul répète. Il me dit, mais je veux vous rappeler, frère, que nos pères, nos pères ont été sous la nuée. pas vrai. Ils ont bu à ces rochers qui les suivaient. Ils ont mangé les parles des cieux. Est-il arrivé Ils sont tous morts. Dans le désert. Donc, par la parole de Dieu, il sait, alors, bien, il dit, il dit, effectivement, en le la purifiant, et la, en lavant, l'eau de la parole, en enfin fait, c'est présenté à lui-même église glorieuse. Alors que les hommes, quand ils le regardent, effectivement, en fait, disent mais, oh, c'est pas possible, et avec tout ce qu'on voit, avec tout ce qu'on entend, avec tous ces bouteaux oui ces, ces désordres ici, si mon frère et ma soeur. Vous savez, si vous vous souvenez très bien que dans les saintes écritures, dans Genèse chapitre, 1, comme la Bible le fait savoir, que il y avait les ténèbres couvrées de la terre, il y avait vraiment du désordre. N'est-ce pas vrai L'esprit de Dieu était là, c'est mauvais. Les ils étaient toujours là, regardé, effectivement. On était très bien. Mais c'est quand Dieu a parlé. Amen. Que Dieu te bénisse, ma vie. Mes quand Dieu, aussi longtemps que Dieu n'avait rien dit, il était, était là, frère, rien. Vous savez, parce qu'on ne voyait pas tellement très bien. Mais quand Dieu s'est tenu, qu'il a dit que la lumière soit, rien ne pouvait retenir, mon frère. Il a dit que la lumière fut. Alors on a un fil Amen. Et ça, c'est tellement si important pour nous que nous comprenons ces choses, mon frère et ma soeur, c'est que Dieu, la Bible fait savoir qu'il fait toutes choses par sa parole. C'est pourquoi j'ai toujours dit, ne, ne, ne, ne devenez pas comme habitué à la parole. Non, c'est important que nous comprenions que du début jusqu'à la fin. La parole de Dieu sera toujours importante. Amen. Elle doit être saisie tous les jours, Amen. comprise de tous les jours, Amen. et son importance pour nous grandissant tous les jours. Amen. Et que Seigneur, si ta parole n'était pas là, Amen. Amen. plus la confusion encore aujourd'hui augmente, frère. Si la parole n'est pas là, courions-nous nous Comment pourrons-nous avancer donc nous avons besoin, oui, on parle de. Beaucoup, nous avons fait des. C'est vrai qu'à gauche à droite, on entend beaucoup de bruit. Mais ce que nous avons besoin, c'est le, le salut de mon âme. Les miracles ne vont pas me sauver. Amen. Ce qui va me sauver, c'est la parole de Dieu. Parce que quand, quand Siméon est arrivé, qu'est-ce qu'il nous a dit dans la prière Il a dit, mais Seigneur. Mes yeux ont vu tes miracles Non. non. non. Mes yeux ont vu ton salut. Amen. Salut, je le les tiens ici dans ma main. Donc le salut est une personne. Jésus-Christ est notre salut. Jésus-Christ est la parole de Dieu Amen. qui est manifestée. Que oui, euh, nous puissions réaliser Et, euh, cela. Donc il dit effectivement que comment en la sanctifiant, en la purifiant par la parole, nous montrant effectivement de quelle manière il, il va arriver à, à atteindre, effectivement. Oui, frère, on peut voir tout ce qu'on veut voir sur la terre, effectivement, avec tous les désordres qu'on peut voir, effectivement, et entendre même dans les églises qui, effectivement, avoir, euh, reçu effectivement, le message. Ah, si vous connaissez cela, effectivement, tout cela, effectivement, doit se passer. Il faut que cela puisse arriver. Bien sûr. Et cela aussi pour que Dieu, tout puissant, démontre en fait son autorité. Oui. Afin qu'il puisse réellement démontrer qu'il est Dieu. C'est pour ça même qu'il a dit dans les saintes écritures, parce qu'il avait la puissance de pouvoir le faire. On se dit, mais quand on pourrait parler de moi, c'est moi ici qui ai suscité Pharaon pour manifester ma gloire, afin que mon nom soit publié sur toute la terre, je voulais démontrer que dans les cieux et sur la terre, je suis le Yahvé. Amen. Amen. Pharaon était un grand roi avec tous les esclaves, effectivement, avec ses dieux, et toute la terre tremblait devant Pharaon, parce qu'il était tout puissant. C'est vrai, non Et quand je suis arrivé, je lui ai envoyé simplement un seul homme, et cet homme, j'ai fait de lui Dieu devant Pharaon et avec son serviteur, le prophète, A. Ah. J'ai dit, je prie un homme. Et Mila. Toi, tu es Pharaon, qu'on crée dans le monde effectivement avec une grande armée et tu as des esclaves qui sont à toi. Et j'ai dit, ces esclaves sont miens. <rire> et j'ai envoyé un homme avec un patron. Je suis sans patron. Tu l'as regardé, tu l'as dit, mais enfin, mais... <rire> Il vient d'où Qu'est-ce qu'il a Il dit Qu'est-ce que j'ai Il dit Moi j'ai l'armée, j'ai même les magiciens, j'ai tout ça, soins, tout ça autour de moi. Qu'est-ce que toi tu as Il dit Ce que moi j'ai. Ce que moi j'ai. Il dit Mais moi j'ai la parole du Dieu très haut. Amen. Et je viens à toi au nom de l'éternel. Le Dieu d'Abraham dit oh, que Dieu et Jacob. Le Dieu d'Israël. Je t'ai dit. Il dit, laisse aller mon peuple. Et je, je te regarde, il dit, tu si me donnes des ordres, toi, que je puisse laisser aller mon peuple. Mais c'est tu par qui j'ai le pouvoir de pouvoir d'enfermer en prison Il pouvait. Mm -hmm. Pharaon pouvait. Mm -hmm. Bien sûr, frère, réfléchissez. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Et même un de veillard qui vient adorer son bâton, qui dit, bon, Pharaon, maintenant je t'ordonne de laisser partir le peuple de Dieu. Un roi comme Pharaon, mais on tombe sur toi, on te lit, effectivement, et avec des chaînes en prison, on peut même couper la tête. Mais Moïse n'a pas eu peur. Pharaon ne pouvait même pas mettre sa main sur Moïse. Oui, frère, aussi longtemps que Dieu n'a pas fini avec toi. Amen. Sois en paix, frère. Amen. Tu passeras le chemin, tu iras, tu rentreras, tu rentreras, tu sauteras, tu reviendras, Amen. parce que Dieu est avec toi. C'est pour ça. Ne craignez pas le propre des hommes. Amen. Ce que les hommes peuvent dire de vous. Vous savez, comme l'Écriture les dit toujours, dit Mais c'est lui qui est en vous. Amen. Amen. Il est vraiment. Parce que souvent, quand nous lisons la parole de Dieu, ça devient comme une formule. C'est ça la tristesse, frère. Quand vous commencez à voir, vous habituer, c'est un danger. Amen. Amen. Mais il faut être conscient que Dieu me parle, moi, il Mais c'est vrai, c'est lui qui est en moi. Il est Amen. plus grand que dans ce monde. Amen. Amen. Donc aussi longtemps qu'il est avec moi, Amen. rien ne pourra me nuire. Il a dit, Amen. rien ne pourra vous nuire. Et, et, et, et, et, et, et, et, et Moïse le savait. Moïse le savait, parce que Dieu lui a dit, fais ceci, fais cela, il est parti avec des il mais est... je vois même ton frère Pharaon, il sera prophète, il sera Dieu devant, devant, devant, devant, devant Pharaon, ainsi de et suite. Et puis quand tu arriveras, voilà ce que tu fais. C'est pourquoi vous avez remarqué que quand, quand Moïse a jeté son bâton, le bâton a jeté pour ne pas que sur la terre félique a été dit, dit, oui, voilà est là, oui. Et il s'est transformé en serpent, qu'est-ce qui s'est passé Ce que Jeannès et jean qui étaient aussi des magiciens de pharaon, ont jeté aussi le bâton Moïse était un homme comme vous et moi il avait déjà entendu comment il avait dit, oh Seigneur mais hein, tu connais quand même Pharaon et puis moi je ne suis pas capable, il connaissait la puissance de Pharaon c'était pas que, oh j'ai vu, non non non il savait, je vais vous montrer quelque chose que vous comprenez voyez-vous quand Saül était, était rejeté de Dieu, il s'est accroché toujours au trône hein? ah oui jusqu'à sa mort vous le savez non, il était rejeté de Dieu et qu'est-ce que Dieu a dit à, à, à, à Samuel, il dit mais pourquoi tu plais que Samuel aimait Saül pourquoi tu pleures toujours sous cet homme-là J'ai déjà Jésus. Bon, lève-toi maintenant, je t'envoie dans la maison d'Israël, fils de Jésus. Là, il y a un homme que moi, je me suis choisi. Puis, qu'est-ce qu'il a dit Le Seigneur. Quand il va entendre, je vais vous lire ça, vous allez être étonné comment Dieu a Dans 1 Samuel chapitre 5. Dieu est extraordinaire, là. Frère, ne fermez jamais que dans une bouteille. Oui, que Dieu soit béni. Regardez bien. 1 Samuel pourquoi de nous devons simplement nous soumettre à lui. 1 hein, Samuel chapitre 16, verset Vous y êtes L'éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de, de pleurer sur Saül Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis donc ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe Bethnemite, car j'ai vu parmi ses fils. C'est lui que je désire pour moi. Écoute maintenant. Samuel dit Comment irai je Quand Saül entendra, il apprendra, qu'est-ce qu'il va faire Mais il va me tuer. C'était un prophète de Dieu hein? qui avait ainsi par l'éternel. Vous savez cela, non Ah oui Il dit Mais, mais hey, Seigneur, tu m'envoies là-bas. Et hey, Saül, tu sais comment il s'accroche au pouvoir prêt à pouvoir tuer tout le monde. Alors que tu l'as rejeté, Maintenant, quand il va entendre, il sait que c'est de feu d'huile quand je la tiens, et que je vais la Plus, c'est sait que s'il est devenu roi ce mois qu'il a et qu'il entende que je parle avec la feuille d'huile là-bas, mon Dieu, mais il va d'abord me couper la tête. Il dit mais il va me tuer, il me il me tuera. Et l'Éternel dit Tu amèneras avec toi une génisse Vous avez entendu Tu amèneras avec toi une génisse et tu diras. Je viens pour vendre un roi non. Ah, ah. Je viens pour offrir un sacrifice à qui Amen. Et pour vous voyez pourquoi C'est qui quand même, c'est clair, non Amen. Donc il dit, Seigneur, s'il si me voit avec la fiole d'huile pour aller vendre là-bas, il va me tuer. Dieu a regardé son homme. Frère, n'enfermez jamais Dieu, frère. Dieu que nous servons, il est tellement grand. Amen. Vous savez, comme je l'ai dit autrefois, effectivement, mais, il pouvait dire aussi à Joseph, il dit, mais écoute Joseph, lève-toi, ta femme va accoucher, amène-la, effectivement, aussi à Bethléem. Il ne faut pas pousser effectivement, ici. Il n'a rien dit, hein? mmh. Seulement, il a fait faire un édit par là. Mmh. Mais mmh. pour, pour, pour l'autre fois, l'ange, il dit, mais prends la femme, fouille en Égypte, effectivement. C'était écrit mmh. aussi. Mmh. Vous vous souvenez mmh. Donc, c'est important de connaître que Dieu, c'est Dieu et Dieu, en fait. Amen. Mmh. Je ne veux pas éduquer Dieu, je veux qu'il fasse comme ça, non. Seigneur, de la manière dont tu veux me montrer, comme tu veux, effectivement. Frère, mettez-vous, que Dieu vous bénisse, mettez-vous à la place foi d'Israël, qu'il y avait qu entendu de la, de la bouche de Moïse, Il faut se l'homme. Et Dieu a dit, mais un homme, un ne peut même pas entrer dans le, les choses de Dieu. Non, il n'exclut pas. Et puis, ces jours-là, Paul, reste se effectivement. Et vous entendez, lui, mais non, mais on ne peut plus circoncire là comme ça. Il dit, mais monsieur, il y a un problème. Est-ce que vous suivez Il y a un problème. Il dit, mais non, le pharisien qui, était, qui, qui avait cru, Seigneur, c'était cette époque-là, il dit, non, il faut circoncire. Il dit, mais non. Mais non, monsieur. Il dit, non, il faut circoncire, il faut couper, parce que Moïse l'a dit. Qu'est-ce qui, À ce moment-là, il pouvait dire, mais c'est ce qu'on pensait quand même que c'est Jésus qui était contre Moïse. Ses disciples, maintenant, ils refusent même qu'on fasse même le livre que Moïse a dit coupé qu'on s'y concierge. Il faut se dire non. Pourquoi? Parce que la parole appartient à Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire ici, frère, et soeur, c'est... Je, je répétais, dans le cas du mariage et divorce, il n'y a pas une formule comme ça pas n'applique applique. Non, frère. Dans chaque cas, Dieu est laissé traiter le cas. Amen. Et pour ça, nous avons toujours besoin du Saint-Esprit. Pour pouvoir nous conduire autrement. Frère, nous venons des dogmatiques, des légalistes. Il n'y a rien qui passe. Ah oui, certainement. Mais, si on c'était quand même Dieu qui l'avait dit. Ah, oui. Amen. Si nous n'avons pas compris, là, mais nous prenons bien. Tous les animaux interdits dans les Saintes Écritures. Tu manges là, tu es exclu. Tu touches là, tu es impur. Il voit la nappe qui descend. J'ai dit, mais Dieu, quand il prend un homme, c'est terrible, c'est extraordinaire. Quand la nappe descend, il la pas dit, mais lève-toi, tu es mort. Tu en a pas dit, ah, rien de moi Satan. Non Il ne faut pas des, des airs fabriqués. Oh, oh non, frère Immilions-nous simplement Amen. et voyons ce que Dieu fait. Amen. Il y a des gens qui veulent être plus sains que sains, lui-même. Amen, Amen. Non, soyons saints comme lui nous sanctifie. Il n'a pas fabriqué notre sainteté, frère. Oh, je vais faire pour que Dieu voit. Non. Laisse Dieu faire ce qu'il veut voir en toi. Si on arrive, frère, les pharisiens voulaient tant. Il faut couper, il faut couper. Il dit non, monsieur. Il dit non, nous avons toujours coupé. Il dit non, coupé, non, c'est terminé, coupé. C'était pas là, c'est maintenant le cœur il s'est causé que la main n'a pas fait Amen. pour admettre cela il fallait être échangé par Dieu Amen. Amen. c'est pourquoi n'enfermez jamais Dieu selon votre façon parce que moi je ne peux pas assurer Dieu frère vous mettez à vous à la place de Pierre qui voit ça, qui lui a dit mais Seigneur tu me mens, mais tu m'as même interdit ça depuis des générations mais maintenant je te dis moi tu es non Amen. Hier c'était un pur, mais maintenant je le déclare pur. Amen. Ça change tout. Amen. Alléluia. Oui, mon frère. Nous lui devons vraiment du C'est pour ça, quand je dire, moi je connais. Non, nous, nous ne connaissons rien. Amen. Moi j'apprends tous les jours avec lui, frère. Oui, frère. Si on c'est statique, c'est comme le, le, les outres qui sont sèches, effectivement. Quand on met du vin, ça va exploser. Amen. Vraiment. Amen. Il faut que ça, ça bouge, tu vois, c'est contendre comme ça, ça rentre effectivement, et puis quand la révélation vient, boum, boum, boum, boum, boum, ça développe après. Ça bouge à gauche, ça bouge à Seigneur. Oui, la vie, et, et c'est comme cela un fils de Dieu. Amen. Amen. Satan, ce que Dieu. Alors là, lui dit, mais élève-toi, dis, mais élève je viens pour boire, pour offrir un sacrifice à l'éternel. Et pourtant, c'était pour aller au être. C'est vrai. Donc, nous devons connaître le Seigneur, notre Dieu, et surtout, lui ouvrir notre cœur et savoir que ce que Dieu déclare, et d'une manière ou d'une autre, rien, rien ne peut faire en sorte que ça ne puisse arriver. Parce que quand il a déclaré, il a aussi donné le moyen pour que la chose puisse arriver. Pourquoi nous l'avons entendu dans les saint écritures. dire c'est-à-dire l'avant par l'eau, la parole, puis on une eau pure. Je répondrai sur vous. Les équerres 36. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous purifierai d'être au soulier. Et je répondrai sur vous une eau pure, n'est-ce pas Vous connaissez cela, non Je retirerai de votre cœur le cœur de pierre. Je donnerai un cœur de chair, n'est-ce pas et Là, je parle effectivement de cette eau pure. Et, et c'est cette parole de Dieu, parce qu'il parle clairement, si c'est cette parole de Dieu, effectivement, qui, qui doit être vraiment une parole pure, parce que quand elle est pure, elle contient tout ce qui est nécessaire. Regardez-moi ici, s'il vous plaît, par ici. Vous savez, quand même, quelle eau que vous buvez. Vous savez, c'est bizarre, quand même, que. J'ai entendu, on disait, je vais vous laisser partir chez vous à la maison. J'ai entendu, on disait, et en fait, dans l'eau, il y a la vie. Vous n'avez jamais regardé avez, la source, vous voyez comment elle, elle descend, boum, boum, elle est la source, effectivement. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui pousse la source à pouvoir aller, mais dans des étances a Rien qui bouge. Vous allez trouver des tétards. Mais là, même quand il vient effectivement la source, ça ne gêne pas, la puissance. Mais qu'est-ce qui fait que ça puisse sortir C'est la vie. Amen. Ça pousse, ça pousse effectivement. Alors, l'eau, elle contient les nutriments nécessaires pour le corps de l'homme. Quand l'eau est pure, il purifie toutes les choses dans votre corps. Donc il apporte effectivement ce qui est nécessaire pour que le corps, c'est si comme ça qu'on aussi. Mais quand cette eau est souillée, nous prenons l'exemple naturel quand même, hein? quand vous buvez une eau souillée, est-ce qu'il va vous apporter quelque chose de bien dans le corps Non, c'est des maladies, c'est des microbes, effectivement, même quand vous allez vous laver dans de l'eau souillée, vous savez non et vous avez des bactéries qui s'accrochent à vous, effectivement. Et puis, bon, ben, finalement, ça vous apporte des, beaucoup de, de maladies que vous savez. Oui, posez la question au médecin, vous pouvez dire. Mm -hmm. Donc, quand l'eau, on le voit bien, purifier vous savez que, dans la plupart du temps, les eaux que nous vivons, même ceux qui viennent de nos robinets, bon. il y a beaucoup de maladies ici que nous avons à cause de notre alimentation. C'est mm -hmm. bien sûr, nous mangeons très mal nous buvons très mal, il était en fil fait de vide, pour raison, pourquoi vous buvez du fanta, du coca, du sucre et tout ça, pourquoi vous le buvez vous n'avez pas besoin de ça les coca que vous aimez, pourquoi parce que c'est du sucre, vous ne buvez que du sucre votre corps n'a pas besoin d'autant de sucre que vous l'égligez avec, et ça magasine en vous, ça commence à devenir du gras, et puis évidemment, plus de ceux qui montent, c'est les taux de. Et puis, vous devez de gros viandes viande avec vous savez, qui fait moins, un peu saignant avec un tout petit peu de sang, ça fait tendre dans la bouche, mais c'est normal, tu avales tous les microbes qui étaient en fait dans la tête. C'est pas pour rien que tu il ne faut pas manger du sang. Amen. Ce que la Bible nous interdit, c'est vraiment vrai. Amen. Quand ah, je veux, je vais que docteur, je vois que j'ai des problèmes là-dedans, messieurs, mais vous avez beaucoup ça de micro, vous avez, vous avez consommé beaucoup de saignants. Bien sûr. La graisse animale, vous saviez cela Dans la Bible, vous ne devez pas la consommer. C'était offrir à Dieu. Pourquoi cela Parce que ça vous apporte le cholester. beaucoup de grâces. Je ne enfin, suis pas médecin. Mais simplement pour vous dire que c'est ce que nous consommons. -dire Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Dieu, qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que Dieu a fait il a, il, a, il a pris l'homme, il a tiré l'homme, il a poussé la terre, n'est-ce pas non Nous sommes confiés vêtements de la nature. Donc, l'homme est censé pouvoir manger ce qu'il y a dans la nature. Mais maintenant, qu'est-ce que vous et moi, nous mangeons Le progrès Boîte de sardines, boîte de conserve, boîte de ceci, boîte de cela. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans On a mis les 2, les 411, les, les 521, hein? et ceci, c'est la conservatrice. Nous, dans la nature, on n'avait pas besoin de conservateurs. Mais quand vous faites ça, effectivement, les conservateurs que vous mangez, ça va où Et si C'est des produits chimiques, effectivement. Mais là, à l'intérieur, maintenant, on a des rendez-vous avec les gars sur l'eau tout le temps. Ça fait bougou bougou bougou bougou. Le médecin tu sais, comprend rien. J'ai un peu, j'ai de douleur ici. À l'époque, on n'avait pas de ça. dans lard, douleur, douleur ici, foot. On peut dire tout. On peut voir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est normal. On mange trop mal. On mange des choses pas bonnes. Mm. Hey, et j'avais fait. Le progrès nous apporte bien la joie. Oh, on fait, on fait. bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on revient On va parler de ça maintenant. bio, bio. Il faut qu'on mène bio, bio, bio, bio. Ils ont compris que ce que Dieu a fait est toujours propre ah ouais. vous, vous transformez, on veut, on veut Mais c est, c est, ça va vous détruire vous ne pouvez pas vous encombrer effectivement des, des coca-cola, C'est même avec quoi la a fabriqué d'où vient coca-cola oh le monsieur ils vont entendre, ils vont dire ce monsieur est allé détruire notre pas. après ce que j'ai compris j'ai entendu, un glou métal rouillé vous prenez ça, vous trempez dans ce qu'on m'a dit. Vous trempez ça dans le coca pour vous mettez ça pendant des jours et des jours. Après ça, vous trouvez le, le, le, la rouille partie, le métal bien nettoyé. Parce que quoi Le coca attaque la rouille. La rouille, c'est l'utilisation de le faire. Vous prenez cela, non Bon, alors, si le coca peut attaquer cette rouille-là, le métal, nettoyé comme ça, quand c'est raté de mon estomac Vraiment. Bon. Oh, on fait la publicité. Vous vivez la joie, glou, glou, glou. Vous vivez la mort. C'est pas la joie. Oh, happy, happy, c'est pas moi. Vous connaissez non? Happy et vous aussi, happy, happy. Et non, c'est la mort qu'on t'introduit en toi et tu prends l'argent pour rester la mort. Faut pas faire. En bon, fait, Ok, mais écoutez, vous pouvez voir qu'on J'ai dit, j'ai pas de la parole. En fait, c'est beau. Simplement, il ne faut pas m'en vouloir, il hein? ne faut pas m'en vouloir. Je n'ai pas dit que je ne pas acheter des cocaux chez moi. Chez moi, on parle à moi, je n'ai pas dit que je pas acheté, acheté. Et vivez comme il faut. Enfin, ben, vous comprenez que ben, moi, dans mon bureau, vous ne verrez pas les verres. Les... Ah, ben. Enfin, ben, que Dieu vous bénisse. Amen. Nous, nous avons besoin de Dieu, frère. Amen. Pour nous instruire dans les choses qui, que nous pouvons voir que c'est nécessaire. Parce que... L'homme a besoin du naturel. Parce que ce qui est naturel, qui est naturel dans la nature, effectivement, et a, contient des nutriments, des nécessaires pour le corps de l'homme. Des fruits naturels pas transformés, les légumes naturels, les bovins qui sont naturels, effectivement, qui broutent l'herbe naturellement, pas que vous prenez. Wow, il faut être quand même, même, même un animal ne peut pas faire ça. Même, enfin bon. Tu prends simplement, tu prends un animal, tu le bois, tu donnes encore un animal de manger. Il y a des bois que les vaches deviennent folles. Mais il ne faut pas, faut pas chercher loin. C'est normal. La, la vache mange de l'herbe. Tu donnes maintenant la viande pour manger. Mais il va devenir folle. C'est vrai quand même. Et ça nous passe comme ça. Et, et si, la viande, si la vache devient folle, et moi je vais acheter la viande folle, ça va devenir quoi mais c'est pourquoi on a le problème de santé Mais c'est vrai, frères et sœurs. On a des problèmes de santé à cause de ça. Les poulets, on le nourrit effectivement. de, de, de, de, de, de Et puis, nous, on, on, on mmh. mange les poulets. On a des problèmes de santé. Mmh. C'est la même chose avec la vie. C'est sûr et certain. Que Dieu nous accorde la grâce. Les renommons nous allons. Notre Père Seigneur, c'est nous approchons tôt, grâce, de ton temps de grâce de miséricorde, c'est vrai. Nous te remercions vraiment pour ce que toi tu C'est vrai que les temps que nous avons sur la terre tellement si loin combien nous avons vraiment ce besoin, ce désir profond de pouvoir apprendre encore davantage de toi, de pouvoir aimer être à tes pieds. C'est vraiment notre désir, Père. Ce peuple t'appartient, nous t'appartenons, Seigneur, à ton désir le plus profond. Ce qu'il réalise effectivement, ce que tu as vraiment placé devant ce peuple par le monde qu'on est adressant. Oh Dieu, combien tu l'aimes encore aujourd'hui, combien tu fais encore des merveilles encore avec le Père Que et tout cela pour que ce peuple soit rassuré, Seigneur, que ce que toi tu as dit, c'est vraiment la chose de vrai. Mais ce que l'homme apporte pour moi, ce que l'homme est vraiment tranche moi, il n'y a pas de carré, détruire et moi aussi, Ce qui vient de toi, mon bénévole Père puissant, Seigneur Jésus. Va certainement atteindre effectivement l'objectif, pour béni, mes personnes. C'est je te remercie encore ce soir. c'est Teurant la grâce, pour maître béni, personne, de voir encore, de tenir encore ton peuple, mon de le fortifier, de le soutenir. De lui accorder encore la grâce, l'aide encore nécessaire, Père. Nous sommes un peuple qui t'appartient, mon roi. Et nous sommes réellement dans la joie d'être à toi. tu avons encore davantage pour toi, Père. Et nous serons sécurés, mon Père nous Père, et nous serons soutenus au roi, aux et aux pour toi. nous toi, cette année, nous te trouvons davantage avec nos frères. Souviens-toi les enfants qui sont aux études, mon bénévole. mes soeurs. Souviens-toi aussi nos frères et soeurs. Vois combien les délices et les Dieu pour aimer la faiblesse, mon bébé, mes frères et Nous avons réellement ta parole et ta puissance, mon bénévole, mes frères et soeurs. Enfin, qu'ils soient repoussés au loin, mon bénévole mes soeurs. Et dans ta mère, mon roi, l'issé, mon bébé, mes frères et soeurs. Et nous, encore un délégué, notre Dieu. Nous invoquons, nous implorons ta grâce pour moi. Que ton peuple soit toujours victorieux, mon bébé, mes Suppliant, bénévole le versin est le temps de Seigneur et agit encore pour nous. Notre bouclier, mais la nous avons confiance en toi, père. Soutiens, chacun de nous, encore aujourd'hui. Oh, que ton nom soit béni, mon père. Que ton nom soit exalté encore aujourd'hui, mon roi. Nous voulons être déterminés à voir la foi de nous sommes parce que le coeur un roi et qu'il que nous réussissons à nous poser nos valeurs de paix avec foi. Nous avançons avec autorité mon bébé Père. Nous réussissons à faire encore aujourd'hui Nous sommes heureux d'être à toi mon bénévole, Père, nous nous envoyons. vous dire Dieu, c'est la pour nous aussi, bébé Père Saint. Le nous prions pour que ce que nous mangeons soit sanctifié, ce que nous vivons soit sanctifié, mon roi. En fait, ce qui est mauvais, mon bébé Père, tu Merci encore mon mais tu connaissais cet temps, Aussi, le bébé, pour le mon la prière. Merci pour la parole, mais béni, mon père, Nous voulons prier pour chaque de mon roi, mon pour mon père, divisor. de la de pas mon Que ton nom soit béni encore ce soir, mon de mon père, mon béni, mon mon frère mon père, béni, mon père, mon béni, mon béni, mon pourquoi tu domines sur nous Pourquoi tu nous tiens à partager Pour nous, en tant nous, soutiens-nous, frère et soeur, de... oui, te... suis... et fortifie nos cœurs. Je t'aime, mon roi. Je... je te remercie de ce que, oui. Seigneur, tu nous éclaires, mon roi, tu nous as épargné beaucoup de choses et nous protégeons, mon Nous comptons oui. Le... vraiment sur ta grâce, nous comptons vraiment sur ta bonté. On retourne vraiment surtout ce tour, Seigneur. Si toi, tu n'étais pas là pour ne personne. Si ta parole n'était pas là pour être béni, personne. Que c'est de nous encore vous mon Oh, merci vraiment pour la Bible, Père. Merci vraiment pour les écritures, mon béni, mes personnes. Les ensuite sont paix. Oh Dieu, pendant les siècles et les années, les hommes ont caché cela, nous parlons de l'autre, je ne suis pas de à toi. Mais tu as montré ta puissance, pour béni, mon frère. L'ouange à toi pour le ministère de cette enfance de mon Dieu. On ne peut mon bénévole personne. Que Dieu a moi des Dieu qui a pu la la vie de Père. Je te loue, je te gloire de Merci pour cette puissante même de Dieu que Dieu a dit. Béni soit ton seul nouveau roi. à toi la gloire, à toi nom, à Et de nous encore un soir, à ici attaché à toi. C'est Père. Oh, Dieu, mon nom, nous sommes heureux, nous te remercions d'avoir ramené les cette de père Nous rappelé ta parole à toi mon Aujourd'hui, il a sous les nous Nous, en j'avons la restauration de Nous te remercions. nous nous rendons gloire à toi. Pour ton amour, Merci, Merci pour ton amour. Merci pour tes compassion et ta grâce soit ton Oh tu es le Dieu vivant. le Dieu qui nous Ce Dieu qui conduit encore le pas c'est ce pour où nous sommes. Souviens-toi de ce peuple, tu es toi Oh Dieu, nous allons prendre toutes choses avec un de grâce, mon Seigneur. Nous l'en prier, en fait que tout que nous allons prendre, manger, boire Sois sanctifié pour moi. Oh, merci pour mon Père, Merci encore pour ta douillard, merci encore pour ta parole. Oh, pour ton enfants par Dieu, pas que Père est dans les d'une façon, vous Oh, que ton nom soit venu que ton nom soit venu ici et recevoir nous régis ta au Régis-Somme, au régis ta grande Miséricorde, grande Oh Jésus, je te suis reconnaissant pour te... toi. Je à ton nom, Bénis ton peuple, Père. Souviens-toi de ce que nous chers, mon père, de ta puissance. Bénis nos enfants, mon sauveur. Protège les personnes. Oh Dieu, je... ce n'est pas facile, ces enfants d'être là aussi, tous les jours, le soir, le parquet, le jeudi, le dimanche, le Seigneur, cest dire que tu le bénisses richement frère et frère. Et tous ceux qui l'ont précédé aussi, les basses émissions, c'est accroché à toi. Je te remercie de ce que tu as fait, que tu feras encore faire. Agir à cause de ton nom. Pour un à ton nom, encore ce soir. Béni soit ton seul nom. Car nous t'avons ainsi prié. prier. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit que manger tout ce qui se vend sur le marché, Amen. mais il faut simplement prier. Amen. Vous pouvez boire, mais prier pour que Dieu sanctifie ce qui y a à boire, ce qui y a à manger. Amen. Soyez donc en paix. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dès je t'aime, je suis avec toi. Oh mes